Déjà, bienvenue, bienvenue. Euh, moi, j'ai énormément de joie de faire cette méditation guidée pour vous. Voilà, par amour pour vous, par amour pour nous, d'être ensemble. Et puis, surtout, de mettre euh, mes dons, <rire> mes dons à contribution. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre euh, Oui, la dernière fois, en fait, il euh, y a une personne qui m'avait dit qu'il s'est déconnecté parce qu'il ne m'entendait pas. Et, et, et du coup, j'essaye de, de faire ça différemment. Euh, donc, voilà ce que je... Oh, coucou Sandrine <rire> Et du coup, en fait, cette fois, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner à la fois la musique et, euh, et la guidance. C'est-à-dire, je guide et je mets la musique. Donc, vous allez juste suivre. Voilà, c'est ça qui est important. Et ensuite... Euh, alors, co comment ça va se passer et comment ça se passe pour ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas encore fait la méditation avec moi, euh, la méditation qu'on va faire là, c'est une méditation de l'accueil inconditionnel. Voilà. La méditation de l'accueil, qu'est-ce que ça veut dire ça pourrait, On peut appeler ça aussi la méditation de la pleine conscience. Euh, Ce n'est pas une méditation où on part en voyage, car pour moi, il n'y a nulle part où aller. Euh, là où on doit être, c'est à l'intérieur de soi, euh, avec... Euh, ce qu'on est en train de vivre actuellement, nous avons... Qu'est-ce qu'on souhaite en fait C'est que ce qui se passe, c'est que cette situation qui est compliquée, il hein, faut, faut le dire quand même, même si on, est, on a cette envie de positivisme parce qu'il y a un instinct de survie de pouvoir bien vivre ce qui se passe là. Néanmoins, ce n'est pas facile et ce n'est pas simple. Et en fait, cet inconfort qu'il y a à l'intérieur de nous sclérose complètement notre, notre intériorité. Donc là où il y a la problématique, c'est bien à l'intérieur de soi. Donc l'idée de la méditation, c'est de libérer de l'espace, libérer vos émotions, libérer les contractions qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc pour moi, en tout cas personnellement, il ne s'agit pas d'aller faire un voyage pour aller ailleurs. L'idée d'essayer ces l'être, c'est d'être à l'endroit même où la problématique se trouve, c'est d'être à l'endroit même où, euh, qui a besoin de vous, à l'endroit même qui vous sollicite. Voilà. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle cette méditation est une méditation qui est très ancrée, qui est là, qui est bien présente. Euh, être là, euh, tout simplement, offrir sa présence à ce qui est vivant à l'intérieur de vous. Voilà. Bonjour tout le monde. <rire> Bonsoir. Et, euh, et euh, ça, c'est un fait. Ensuite, euh, je vais mettre de la musique. En fait, moi, je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à méditer. Je méditais 10 minutes, 15 minutes et c'était déjà tellement long pour moi. Et en fait, j'ai trouvé un moyen qui, qui était vraiment génial. Ça pourrait, certaines personnes qui me connaissent, j'appelle souvent ma méditation, la méditation de « je me fous la paix » parce que c'est ce que vous allez faire en fait tout à l'heure. C'est Pour une fois, c'est vous foutre la paix, ne pas chercher à contrôler, ne, pas, ne rien chercher à faire justement, juste rester là. Et... Euh, et euh, l'idée, justement, et, et c'est ce que, ce que j'aimerais vous dire, c'est que surtout, s'il vous plaît, l'intention de cette méditation n'est pas de libérer vos émotions. L'intention n'est pas de chasser ce qu'il y a à l'intérieur de vous. L'intention n'est pas de fuir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mais bien au contraire de vous rencontrer avec ce qui est là. N'ayez pas comme intention de, de vouloir libérer quoi que ce soit, parce qu'il n'y a rien à libérer. Euh, vos émotions sont là, l'inconfort est là parce que c'est une invitation pour vous rencontrer. Et c'est dans cette rencontre, c'est quand vous allez créer cet espace vraiment d'accueil et de rencontre que l'émotion se libère, mais elle se libère naturellement, elle se libère véritablement. Et à ce moment-là, ça nettoie réellement vos mémoires cellulaires. Donc ça, c'est hyper important pour moi de vous le dire. Euh, voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses Absolument pas. Une dernière chose aussi, c'est comme ça que j'aime méditer en fait, c'est-à-dire que je, je vais à la fois vous guider pour que vous puissiez faire cette méditation et en même temps je vais vous faire un soin, voilà, pour vous aider, pour vous accompagner à nettoyer euh, vraiment. Alors j'ai mis que nous partons pour 30 minutes, en réalité quand je canalise je ne sais jamais pour combien de temps on part, c'est-à-dire que je ne peux pas arrêter tant que ce n'est pas ok pour tout le monde. <rire> donc a priori j'ai mis 30 minutes, Ça peut être euh, ça peut être 30 minutes, A priori ça peut être euh, je ne sais pas mais ça sera, voilà je vous lâcherai pas tant que c'est pas ok pour tout le monde. Et si vous m'entendez pas, si à un moment donné vous m'entendez pas, vous n'entendez pas ce que je dis, pas de panique, restez là, le nettoyage continue de toutes les façons donc ce sera que bon et profitable pour vous. Allez, on va commencer tout tranquillement. Je vais vous inviter déjà à vous installer confortablement tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être en position de lotus comme moi. Mettez-vous au confort en fait et, et, et surtout je vais demander à tout le monde d'enlever vos montres s'il vous plaît. Déposez vos montres quelque part et mettez-vous à l'aise. Mettez-vous au confort. Pour ceux qui ont envie de s'allonger, allongez-vous. Euh, si à un moment donné vous vous endormez, endormez-vous. Euh, pendant cette méditation, ne cherchez pas à vous détendre expressément. Ce n'est pas une méditation où on cherche à. C'est une méditation où on va plutôt se rencontrer. Voilà. Donc, euh, Sarah, tu peux envoyer le mot à Léonore, du coup, s'il te plaît Je te remercie. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire Et du coup, euh, ne cherchez pas à vous détendre, en fait. Et ne cherchez pas à chasser vos pensées. C'est normal, en fait, que les pensées soient là. Parce que vous êtes un humain, si vous ne pensez pas, vous êtes mort. Donc, laissez tout être tel quel. Pendant un moment, est-ce que vous pouvez juste accueillir tout tel quel, sans rien modifier, sans rien changer, sans rien libérer Donc, je vous invite à déjà vous installer. Et puis, on va considérer nous tous là qui sommes connectés, euh, comme si on était tous dans une même pièce. On est tous ensemble là, ici et maintenant, en cet instant pour méditer, pour changer notre fréquence vibratoire, pour créer un espace à l'intérieur de nous, un espace libre, un espace nouveau. Je vous invite à prendre une profonde inspiration et expirer la bouche ouverte, en rejetant et bouger un peu les épaules et votre corps pour relâcher un petit peu les tensions comme ça. Encore une fois, je vous invite à inspirer et relâcher tout. Très bien. Je vous invite à présent à vous rencontrer à rencontrer votre intériorité. Être là pour soi, c'est être présent avec tout ce qui est vivant à l'intérieur de vous, sans jugement, inconditionnellement. Ici et maintenant, répétez ça du plus profond de votre cœur. C'est vraiment cette intention, cet engagement par rapport à ce moment qu'on va prendre, c'est « J'ouvre un espace, je m'ouvre à tout ce qui est présent là en moi, ici et maintenant. Puisse tout être, puisse tout ce qui émerge en moi être. Je dépose les armes, je lâche prise ici et maintenant et totalement. » Je me rencontre avec bienveillance, avec amour, inconditionnellement. Je vous invite donc à vous rencontrer avec bienveillance, avec amour, inconditionnellement. Rentrez, rentrez légèrement votre menton et posez votre regard à l'intérieur de vous. Posez votre regard dans tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si je laisse mon envie et mon excès de positivité, si je laisse tomber mon envie d'aller bien, si j'arrête ici et maintenant de faire semblant, qu'est-ce qui reste à l'intérieur de moi Qu'est-ce qui est là Vraiment. Tenez-vous le droit ici et maintenant d'être vulnérable. Ouvrez-vous à ce qui est présent à l'intérieur de vous. Je m'autorise ici et maintenant à ressentir pleinement et totalement et à rencontrer mes émotions, à rencontrer mes inconforts, à rencontrer mes peurs, à rencontrer mes doutes. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue. peur de vous rencontrer toutes vos émotions et votre inconfort n'attendent qu'une chose votre rencontre votre écoute votre présence donnez-vous le droit de pleurer si vous avez envie de pleurer les larmes sont les caresses du cœur. T'aurais voir rager si vous avez envie de rager. T'aurais voir ressentir pleinement toutes ces peurs, toutes ces angoisses qui sont enfouies par instinct de survie. Bienvenue. Bienvenue. vous avez peur de l'inconnu, alors ressentez-la. Autorisez-vous à avoir peur de l'inconnu. Par compte tenu de tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est normal. C'est normal de sentir cette peur-là. Je m'autorise à ressentir pleinement cette peur. Car ça ne peut pas être autrement. Ressentez ce que cela fait en vous quand vous vous ouvrez à vos propres peurs. Quel que soit ce qui est en vous, autorisez-vous à la ressentir. Ne la jugez pas. C'est normal. Tout est totalement normal que vous la ressentez. Alors nous sommes tous dans une situation et dans un contexte spécial. Restez pleinement présent et présente à l'endroit où la contraction est dans votre corps. Restez à l'écoute, compréhensif, compréhensif. Offrez-vous cette empathie et cette douceur dont vous avez besoin. Et restez là, à côté de vos peurs. Restez là, à côté de vos émotions et de votre inconfort. Tout a le droit d'être, tout est libre d'être, tout n'est qu'au mouvement. Bienvenue. Quelles que soient les pensées que vous avez, revenez dans la sensation globale de votre corps, au plus près de ce qui est présent à l'intérieur de vous. Car tout ce qui est entendu et vu se dissout. Être là pour soi, pleinement et totalement. Et ressentez juste ce que cela fait en vous quand vous vous offrez cette présence, sans rien faire, sans vouloir libérer, juste une présence remplie d'amour pour vous, à l'endroit même où votre corps en a besoin. de recréer un espace libre dans votre corps, je vous invite à reprendre une profonde inspiration et à l'expire. c'est comme si vous diffusez tout l'oxygène dans toutes vos cellules et laissez votre corps se déposer naturellement et simplement laissez les tensions être laissez tout être tel quel voilà, c'est bien. et maintenant, donnez la permission à votre corps de se relâcher. Je t'autorise ici et maintenant de te détendre, de te déposer ici et maintenant. Tout est OK ici et maintenant. Ne forcez pas, à laissez faire, posez juste cette intention qui est là. Ne soyez pas pressé de libérer quoi que ce soit, nous avons tout notre temps. Restez juste là, observateur, présent, silencieux, bienveillant avec tout ce qui est présent à l'intérieur de vous. Et reprenez encore une profonde inspire, suivie d'une profonde expire et à l'expire. Comme si que vous rediffusez de l'oxygène et de la lumière dans tout votre corps. vous sentez que vous partez dans vos pensées, c'est ok, c'est correct, rendez-vous juste compte et revenez, ramenez votre regard à l'intérieur de vous, là où tout se passe, là où tout est, dans votre espace intérieur. Et bienvenue, bienvenue à tout ce qui est présent là. Et ressentez ce que cela fait en vous quand vous vous offrez cette présence silencieuse, empathique et aimante vis-à-vis -vis de vous-même. Au fur et à mesure, vous allez goûter un espace de calme. À mesure, votre corps va se détendre naturellement, simplement. Il n'y a rien à faire ici, juste être là. Répétez juste ces phrases après moi, ici et maintenant, je m'accueille inconditionnellement. Ici et maintenant, j'embrasse et j'accueille tout ce qui émerge de moi, tout ce qui est vivant en moi, car tout est moi. Je m'aime inconditionnellement. Et ici et maintenant, je me témoigne cet amour. Je m'aime avec ce que je suis, avec ce qui est en moi, avec ce qui est présent en moi. Puis cet amour se diffuser infiniment et totalement dans toutes vos cellules, dans votre cœur, tout votre être, votre âme, votre esprit et toute votre matière subatomique. Puis cette lumière et cet amour rayonner autour de vous intensément d'une douceur subtile la douceur être dans cet espace à l'intérieur de vous et dans vos cellules. Puisse la tranquillité être. Puisse votre cœur s'apaiser recontacter sa nature profonde. Revenez dans l'espace intérieur de votre corps, dans la sensation globale de votre corps. Juste là, posez-vous la question, est-ce qu'il y a un espace à l'intérieur de vous qui, qui a besoin de vous Est-il un, un endroit dans votre corps où il y a une contraction, où il y a un nœud Je vous invite à rester juste à cet endroit-là même qui a besoin de vous. Et avec empathie et compassion, oh, je comprends. Je comprends. Cher corps, pardonne-moi. Pardonne-moi pour mon inconscient. Continuez encore comme ça, c'est super, c'est parfait. Restez juste présent à côté de chaque espace qui a besoin de vous. Si et maintenant je suis là pour moi. Et maintenant, je m'offre ma présence bienveillante et aimante. Voilà, c'est bien. Très, très bien. Restez comme ça et goûtez à cet instant. Ah, quand vous vous offrez votre propre présence, c'est beaucoup mieux. restez encore comme ça maintenant goûtez à cet espace libre cette tranquillité à l'intérieur de vous goûtez-la pleinement gratitude gratitude gratitude Laissez-vous juste bercer par la musique, laissez la musique pénétrer votre corps, votre cellule, votre cœur, laissez-vous porter, laissez-vous border et goûtez juste à la douceur qui est là, goûtez à la tranquillité qui est là. vous laissez bercer par la musique qui est là, je vous invite tous à mettre votre main sur le cœur ou vos deux mains sur le cœur et juste rester là tout en écoutant, en goûtant à ce qui est vivant à l'intérieur de vous et vous laisser bercer par la musique. Je vous invite à avoir de la gratitude, à vous témoigner de la gratitude pour cet instant que vous avez pris pour vous. Remerciez-vous de cet amour que vous vous témoignez ici et maintenant. Remerciez-vous d'être là pour vous. juste là, prenez conscience de ce comment, comment vous quand vous, vous vous offrez votre présence je vous invite à goûter pleinement à l'espace de votre être quand je me connecte à mon corps quand je me connecte à moi je, si maintenant je goûte à la tranquillité Je goûte à un sentiment de gratitude. Je ressens de l'amour à l'intérieur de moi. Je goûte à la douceur. Gratitude. Gratitude. vous avoir un sourire aux lèvres et juste quelle joie d'avoir eu cet instant-là ensemble, cet instant avec vous-même, waouh wow. Et tout tranquillement à votre rythme et en douceur, je vous invite à ouvrir les yeux tout tranquillement quand vous le ressentez. Et, Commencez à vous étirer, à balayer. Reprenez l'espace. C'est qui est là. Mmh. Ah, super. <coughs> Quelle merveilleuse méditation. donc. A été doux, c'était beau. Tout tranquillement, quand vous allez vous éveiller, est-ce que vous pouvez juste me dire, juste là, ici, maintenant, tout en étant encore... Euh, encore avec vous-même. Est-ce que vous pouvez juste me dire à quoi vous goûtez Je goûte à, à quoi vous goûtez, là, dans l'espace de votre corps, ici, maintenant je goûtais de la douceur c'est ce que je ressens là ici présent à l'intérieur de moi et vous, que vous que ressentez-vous à quoi vous goûtez ici et maintenant Est -ce que vous pouvez me partager ça je suis ravie que vous preniez soin de vous on a tous besoin de ça en ce moment on a tous besoin de ça en ce moment Bien, super, je reste à votre disposition même si je me déconnecte, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous voulez suivre l'accompagnement en ligne qui est gratuit, qui est là pour vous, pour vous accompagner durant ce, ce confinement, pour pouvoir vivre cette période en conscience, pour transformer cette, ce confinement en opportunité, oui, parce qu'il y a possibilité que ce soit vraiment le cas, donc n'hésitez pas, tout est là pour vous en tout cas.